La pleine conscience, c'est ça et ça ici. Dès que tu captes une opinion puis une croyance, tu viens de limiter ton expérience de vie. Pourquoi tu as ces croyances-là? Pourquoi tu as ces limitations-là? À cause de ton expérience avec papa, avec maman, avec tes voisins, avec tes amis quand tu étais jeune, avec tout. Mais c'est pas grave! C'est pas grave! De tout ton passé, il y a des gens qui ont été abandonnés, il y a des gens qui ont été séquestrés, il y a des gens qui ont été violés, il y a des gens qui ont perdu leurs parents, il y a des gens qui ont perdu leurs petits frères, il y a des gens... C'est la vie, la gagne. Il y a des gens qui vont mourir dans le COVID. C'est la vie! C'est la vie! Toi, un jour, tu vas partir, je te le jure que tu vas partir. Mais d'ici là, t'es en vie! Puis t'es la plus belle merveille du monde! Et ta job, à toi, c'est de te rappeler t'es qui! Tu viens t'incarner ici pour faire la plus belle des expériences. Ta job, c'est de te rappeler tes qui et d'avoir l'humilité à 58 ans, de réapprendre à vivre. D'avoir l'humilité à 35 ans, de réapprendre à vivre. À 20 ans, de réapprendre à vivre, c'est pas grave, mais ça prend de l'humilité.